Après, je s'intéresse à, à la contrainte à l'hétérosexualité, particulièrement euh, celle... Euh pour les hommes. Et euh, alors comment est-ce que les individus sont conditionnés à l'hétérosexualité Tout simplement par euh, tout un système de, qui s'inscrit sur euh, quelques centaines d'années voire millénaires, ça dépend à, à quelle échelle on, on le situe dans l'intensité de cette contrainte, mais euh, c'est tout simplement par euh, les représentations culturelles, par euh, ce que les enfants observent autour d'eux. Ils vont comprendre que pour être valorisé euh, socialement, euh, par exemple un petit garçon euh, doit à la fois se distinguer euh, des petites filles, donc dire euh, je ne suis pas une fillette, et en même temps euh, montrer qu'il a un intérêt euh, amoureux, romantique ou sexuel euh, pour les petites filles parce que ça, ça l'amènera à être valorisé plus tard, euh, parce qu'il y aura une contrainte à être par exemple un bon père de famille, etc. Merci. Concernant euh, l'impératif de virilité pour les petits garçons, et ensuite, pour les hommes, c'est assez compliqué parce qu'on va leur demander trois choses assez paradoxales. La première, ça va être de se distinguer, parce que de se distinguer des femmes, donc de montrer voilà, qu'ils n'ont rien à voir avec les qualités reliées au féminin pour construire une identité en tant qu'homme. La deuxième, ça va être de montrer de l'intérêt pour les autres hommes, donc ce que dans les champs d'études de genre on peut appeler par exemple le boys club, donc le fait d'avoir une bande de copains, des collègues de boulot avec qui on reste, et en même temps, donc je le disais, un intérêt romantique et sexuel pour les femmes. Donc c'est ces trois choses, le fait de se distinguer des femmes, de rester entre hommes et d'avoir un intérêt romantique et sexuel pour les femmes qui font... Euh, la virilité et qui font qu'un homme va être considéré comme un homme euh, dans nos sociétés. Sauf qu'en fait, le, ces, trois, euh, ces trois injonctions, si on met bout à bout, elles sont paradoxales et elles peuvent créer une tension en fait, euh, chez le sujet parce qu'on ne peut pas à la fois dénigrer ce qu'on est censé aimer, puisque pour se distinguer, on est obligé de montrer qu'on est différent et donc meilleur et donc ça implique forcément de dévaloriser euh, ce qui a trait aux femmes. Et en même temps, donc, si on dévalorise ce qu'on est censé aimer, ça crée forcément une tension. Et si en plus, on doit rester entre hommes pour montrer qu'on est un homme, mais qu'on n'a pas le droit de développer des sentiments romantiques, affectifs ou sexuels pour euh, les hommes, donc ce qui est caractéristique de l'homophobie, bah là, on, on est en proie à vraiment un détachement du sujet, et donc euh, une problématique profonde dans la construction de l'individu, ce qui peut créer des tensions et ce qui favorise un passage à l'acte violent ensuite. Alors, imaginer euh, une hétérosexualité euh, plus apaisée, etc., c'est possible, mais en fait c'est compliqué parce que le système hétérosexuel, dans sa construction historique, était d'abord un impératif économique et social, donc se reproduire, avoir des enfants, et le mariage était d'abord un contrat économique. Et donc, euh, on a superposé depuis euh, un siècle et demi euh, l'injonction de l'amour romantique, qui est très récente, et une invention euh, occidentale, euh, pour euh, servir un peu de soft power, c'est-à-dire qu'avant, les femmes se mariaient parce qu'elles n'avaient pas le choix, et après, quand elles ont commencé à avoir plus d'autonomie euh, dans leur choix économique, etc., on a continué à avoir cet impératif, mais cette fois, cet impératif était dicté euh, par euh, la culture, le soft power, les films, etc. Et du coup, en fait, ce qui est compliqué, c'est que on peut essayer de bien sûr, tout système, que ce soit une institution, l'école, euh, l'hétérosexualité, euh, la politique, etc., on, on peut réformer un système, mais on ne peut jamais vraiment en changer les fondements si on ne le repense pas depuis le départ et qu'on ne comprend pas à quel intérêt et quel modèle de société surtout euh, il veut construire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'était viril d'être gay, d'être homosexuel, dans bien des périodes et bien des régions de l'histoire, puisque c'était guerrier. Et puis comme je le disais, vu que les hommes étaient considérés par la société comme des êtres supérieurs, bah, il allait de soi qu'il fallait relationner avec ces personnes supérieures, puisque ce serait se rabaisser que de relationner avec des femmes, tout simplement. Donc pendant très longtemps, c'était considéré comme viril. Et puis en fait, ça a basculé du côté de la féminité avec Saint-Augustin et donc des nouvelles normes, lié à l'émergence d'une philosophie chrétienne, à peu près euh, au IVe siècle, puis ça s'est développé au VIIe, puis un nouveau point de bascule euh, au XIIe siècle. Et en fait, ça a été ensuite considéré comme féminin, euh, le fait d'avoir des rapports, euh, surtout sexuels, puis après romantiques, euh, euh, ça a été considéré comme euh, féminin. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, le péché d'Ève dans la chrétienté, c'était le fait de séduire. Et donc, si un homme se mettait lui aussi à séduire, il basculait du côté des femmes, et donc du côté inférieur. Et donc c'est comme ça qu'on est passé d'une homosexualité virile, valorisée, à quelque chose de relié au féminin. Et donc en fait, c'est pour ça que l'homophobie homo, euh, oui, c'est un problème entre hommes euh, et c'est un fléau social entre hommes, mais c'est aussi du sexisme en fait quelque part. Et donc euh, pour en finir à la fois avec l'homophobie et le sexisme, il faut comprendre euh, comment il y a eu ce basculement historique, pourquoi, et je le redis encore une fois, pour servir quel modèle de société. Euh, comment expliquer que les hommes soient à la fois euh, homophobes, sexistes et hétérosexuels, je pense que ça c'est vraiment euh, une question qui est fondamentale et qui euh, encore une fois structure à la fois nos rapports interpersonnels mais aussi l'ensemble des champs de la société, et on ne pourra pas bâtir un monde plus juste et repenser un modèle de société, même périn en termes d'écologie, parce que c'est relié, euh, comme je le disais, euh, les impératifs de fonder une famille, d'avoir beaucoup d'enfants, c'est pour servir euh, une économie, ensuite de marché capitaliste, pour avoir euh, tout simplement des hommes qui vont à l'usine, d'autres à la guerre, etc. Et donc, euh, j'aimerais insister sur ce point, que ce n'est pas une, une pas une question politique secondaire. C'est vraiment crucial et central pour comprendre notre organisation sociale et même pour penser la politique de demain. C'est des questions sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse.